Le palais normand a été construit sur les ruines d'un ancien château reconstruit au XIe siècle. Les travaux d'élargissement et de consolidation de la forteresse ont été accomplis par les seigneurs feudaux qui se suivirent au cours des années, à partir de la famille des Falcone en 1192 jusqu'au Gentile, huit ans plus tard. En 1556, le château a changé sa connotation et il est passé de fort militaire à demeure seigneuriale. Tout cela grâce au nouveau propriétaire, les Squarcifico, des nobles bancaires génois qui pratiquaient le commerce et les affaires. C'était par mains que le palais a été doté de l'actuel portail d'entrée, qui a remplacé complètement l'utilisation du pont Lévis. La façade monumentale, au contraire, a été affinée entre le XVIe et le XVIIe siècles pour volonté de la famille Pinelli-Pignatelli. Les fenêtres et les balcons même ont été richement décorés en style baroque. En 1927, la marquise Anna Ravasqueri Pinelli-Pignatelli a décidé de donner tous les palais aux frères mineurs tertiaires de la Vierge des douleurs, en mettant fin de cette manière à la longue et prospère propriété de la noble famille Pinelli-Pignatelli.